Je prends pour matière première non pas les mots, même s'ils sont là et qu'ils s'imposent dans leurs gros sabots, mais l'image et même l'image de l'image, c'est-à-dire les images et leur dédoublement, leurs formes fragmentées, partielles à reconstruire, successives, abstraites, réfléchies tordus, renvoyés, leurs formes pensées et imprévisibles, réfléchies, changeantes dans la succession des images de la vidéo. Parce qu'on parle d'image mouvement, quelqu'un a dit ça à un moment. L'image-mouvement et c'est resté, mais j'y crois pas. Succession, ça parle de ce qu'il y a avant. L'image-succession, je préfère, ça montre que des choses s'enchaînent, se lient ensemble pour former un tout que certes on appellera mouvement, mais là n'est pas la question. Je veux dire, quand on regarde une vidéo, il s'agit clairement de mouvement cerveau et non de mouvement image. Le mouvement est une illusion, ce n'est que le temps de retard sur la succession des images dans notre cerveau. C'est donc juste qu'on est lent, qu'on est très lent à recevoir il n'y a pas beaucoup de distance entre le cerveau et les yeux mais la lumière va plus vite elle submerge les yeux d'illusions. en tout cas je ne connais personne capable de décomposer les mouvements en ce qu'ils sont des images successives des fils d'instant T infini des fils en queue en spirale en rond en corde en chenille ou en point il faudrait avoir un cerveau quantique pour faire ça mais d'après ce que j'ai compris, un cerveau quantique supposerait que les choses se superposent à l'échelle microscopique ou dans une infinité de mondes parallèles c'est selon les théories et avec un cerveau quantique nous pourrions sans doute parler de mouvements sans nous tromper mais nous n'en sommes pas encore là loin s'en faut bref moi je ne suis pas une scientifique mais je fais des images qui se succèdent et là je veux bien débattre par montage en fait d'ailleurs je pose ça là parce que j'ai cherché dans la succession donc comme je disais et plus précisément dans les images des images le rapport de la au reflet, car la vidéo est un emprisonnement de lumière en attente de restitution et que les reflets sont des retours d'image un rendu comme la projection de la lumière en tout cas en latin il y a aussi cette notion de retour en arrière dans reflecto de ligne de continuum loin de la physique quantique mais pas tant que ça parce qu'il y a dans reflecto aussi l'idée d'amener de nouveau de courber vers l'arrière comme une queue ce qui pourrait donner une sorte de queue quantique on se rapprocherait d'une boucle, d'un cercle, d'un trait infini et fini à la fois. Et c'est peut-être pour ça qu'on parle de reflets d'une époque, comme si une époque pouvait ricocher et revenir plus ou moins forte, pas seulement laisser des traces dans le futur. Et j'ai fait un schéma, parce que là l'hypothèse c'est que parfois les reflets collent parfaitement aux images. Ils n'ont pas l'air de reflets. Ils complètent et vivent avec des images. D'autres fois, ils les recoupe, il les coupe, il les distordent. Les époques ne sont plus les mêmes, mais des éléments sont revenus, identiques à ceux d'une autre époque. Ils font illusion et s'intègrent dans le paysage l'air de rien. Mais il faudrait savoir ce qui est image et ce qui est reflet, non C'est-à-dire prendre acte de l'histoire à une échelle autre, pouvoir discerner les choses pour mieux les penser. Mais est-ce qu'on peut les séparer Et est-ce qu'on doit les séparer Et comment mieux voir Parce que la vraie question, c'est comment mieux voir parce que tout est reflet et tout est vrai, la surface de toute chose est vraie et la lumière est vraie, et tout est ordonné. Elle trace des traits, les traits arrivent de la source de la lumière et tapent sur les objets et les gens et les surfaces réfléchissantes. Et tout cela absorbe et renvoie chaque rayon qui compose l'image reflet. Le retour se fait dans la proportion liée à la matière de la surface touchée et à son asticage pour que ça brille, que ça soit bien lustré, qu'elle soit bien transparente les vitres. La propreté, c'est ce travail, c'est du boulot. La vitre renvoie l'image, elle garde un peu du, elle garde de sa la chaleur, laisse la passer la, la, la lumière qui traverse. Mais pour ça, Et ensuite, elle, elle, elle, elle rentre. Rentre. Et ensuite, elle bien qui a été par la lumière, bien placé, bien placé dans l'œil, dans la caméra, Mais il compte, il sait, mais il il rentre dans l'œil de les renvoyer dans les renvoyer de dans OLED, des surfaces, des et les pariés par les et les surfaces par sur les et les par et les pariés par, par Janeiro, les chiens, de les de par de de de de de S pas, pas, ce pas, si sais, se retrouve se retrouve porte ces choses se mêle au se parfum se mêle au parfum de taches de traits, de voix, de voix de voix de de de